Bonjour, Philippe Poplimon, je suis le vice-président numérique de l'Université de reims champagne ardenne Donc, pourquoi je suis présent aujourd'hui aux assises du CIR Je viens chercher de l'information. En tant que vice-président numérique, je suis un peu éloigné des, des, de la partie aujourd'hui terrain. Et c'est important que je reste connecté aux, aux usages et, et aux gens qui, font, qui créent ces usages-là pour voir au mieux les possibilités du numérique d'aujourd'hui. Alors, ce que j'apprécie le plus dans les axes du CIR, c'est toutes ces rencontres euh, informelles que l'on a aujourd'hui, euh, que ça soit au petit déjeuner le matin, pendant les repas, où on peut se passer un, un flot d'informations euh, qui sont très riches. Quoi. Ce sont des informations vraiment euh, très enrichissantes et qui permettent d'avoir un, une vision un peu off du numérique qu'on n'a pas forcément euh, via des, des présentations un peu formatées. Quoi. Alors un message personnel pour les équipes, déjà je voudrais les remercier parce que c'est un investissement qui est très important pour la communauté. On s'en rend pas compte, mais aujourd'hui ces rencontres-là elles sont indispensables pour nous. Je sais que c'est un investissement en temps important. Il y a des gens brillants dans ces équipes-là, même un, bon, un ensemble assez important. Un grand bravo à cette organisation.